Good morning. allez Nous messieurs, aujourd'hui le long nishmat, fortune mazal bat Luisa et Richard Aaron ben fortune mazal. Si vous souhaitez vous aussi des deux, une prochaine, tu nous qu'il est le 5 minutes éternelles, nous vous direz, on va se gila pericalef mishna yud, en ben bamak le le et la elapsachim. Ze aklar kol sheu nidar ve nidav karev babama ve kol sheu lo nidar ve lo nidav eno karev babama. On approche la fin du chapitre, encore deux mishnas devant nous, quoi, celle-là et la prochaine, ou la Mishnayot des Enben, soit les sujets, domaines de la Torah, où il y a deux à la qui sont plus ou moins semblables, et la Mishnah vient nous dire, sache que sur ces, la différence entre les deux situations, ce sera sur ce petit détail, tandis que sur d'autres, sur les autres détails, elles sont semblables. D'accord On, on s'est promené dans tout, tous les domaines de la Torah plus ou moins, on a touché à des domaines de Kochim, de, de tarot, de de Nedarim. De... et puis à présent, maintenant, on va s'intéresser à, à, à, entre Bamagdola et Bamaktana. C'est quoi une Bama Une Bama, c'est pas en hébreu moderne, c'est une, est une estrade en hébreu moderne, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Une Bama, à l'époque, c'était avant que le Betamigdash soit construit, plus précisément avant que le Migdash, Avant le, avant le Betamigdash, après je vous le plus dans les détails. Il y avait, avant que le Betamigdash soit construit, n'importe quel juif avait la possibilité de construire dans sa cour, un petit hôtel, hôtel a u -T -E -L, et euh, pour faire des corbanotes à Hm et les offrir de lui-même. Ça c'était une Bama, un petit hôtel, un hôtel personnel comme ça, c'est un hôtel particulier, on va dire, c'est un, c'est un, c'est un, on, a le droit de, on avait le droit à l'époque de faire des corbanotes dessus, certains corbanotes, pas tous, il y avait, avant que le bâtiment soit se construit, il y avait la possibilité de, aussi de construire un une Bama Gdola, c'était cette fois-ci un hôtel public pour tout le peuple d'Israël. Il ne savait pas encore un statut de Betemikdash. Ce qui s'est passé, c'est ensuite la Torah précise, c'est explicite, explicite dans la Torah, depuis que le Betemikdash -A, a été construit, on n'a plus le droit d'offrir des corbanotes. Personnel, particulier, sur un petit hôtel, on a l'unique possibilité, c'est d'offrir de de, des corbanotes au Or, malheureusement, on n'a plus l'accès en ce moment. Le Batamigdash n'est toujours pas reconstruit. Donc, on peut plus offrir, les... on peut plus faire des corbanotes ni particuliers, ni publics. Mais à l'époque, il y avait donc la Bamakhtana et la Bamaktana. la Bamagdola, je répète, c'était la personnel que chacun faisait chez soi. Et Bamagdola, c'était celle qui était tiburite, publique. Il y avait à Nov, à Givon, il y a eu plusieurs fois dans l'histoire, dans, dans, dans le Navi, ça, appara ça apparaît, dans, essentiellement dans Chauvetime. Et jusqu'à qu'après, il y a eu à Shiloh, on a construit un, une Bama qui a duré pendant 14 ans. Là, à l'époque, il y a eu Shiloh, on n'avait plus le droit d'avoir des Bama as, tout ça, tout ça être précisé ensuite. Et, et après, quand on est revenu à. Quand Shiloh a été détruit, on avait le droit de reconstruire de nouveaux des de faire des Corbanautes de et des Bama personnels, jusqu'à ce que l'eau Batamik Dash. Bet Olamim se construit. Entre l'entrée des Béné Israël et la construction du Batamidash, ça a pris quand même 480 ans. ils sont restés de Béné Israël et toutes les époques de tous les Shoftim. ça a duré très longtemps, cette histoire depuis la conquête de Yeshua. Ça, c'est l'introduction générale. Donc, on a expliqué c'est quoi Bamaktana et Bamakdola. Alors, quel, est, quel type de corbanote on pouvait faire sur les, sur les, dans les Bamot, Ktana ou C'est l'objet de notre Mishnah. La Mishnah me dit En. Ben, Bamagdola, les Bamaktanah. Il n'y a de différence entre la Bamagdola et la Bamaktanah, la grande Bama et la petite Bama, que les Psachim, les Corban Pessach, qu'on fait à la veille de Pessach. Et ça implique en fait, en réalité, tous les Corban publics. Soit, je précise, on va faire trois, trois groupes de Corbanot. On a ce qu'on appelle les Nedarim et Nedavot. Vous savez quoi Je continue à la Mishnah comme ça, on aura tout d'un coup devant nous. Zakla, telle la généralité. Kolchou, Nidav, Nidav, Karif, Babama. Tout ce que l'on peut offrir en éder ou en edava, en don, ouais, c'est deux types de dons, quoi, en, ou en vœux ou en dons, alors c'est vava ça implique donc, je peux décider d'apporter un korban chlamim ou un korban hola, ce qu'on appelle des dons, des vœux, que je peux faire. Par contre, je ne peux pas faire un don de faire un korban khatat. Parce que korban khatat, soit tu as transgressé, tu es obligé d'apporter un korban khatat, on ne te demande pas ton avis, et soit si tu n'as pas transgressé, ben, tu apporteras pas. Idem pour le hacham. Par contre, pour les, khat, pour les shlamim et olot, c'est si tu veux, tu, tu les fais. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est ni dav. alors on a le droit de le faire dans les bamot. Tandis que, tout ce qui n'est pas ni ni nidav eh bien, euh, tout ce que tu ne peux pas en faire un don, mais que tu apportes que, c'est une obligation, eh bien tu ne pourras pas le faire dans une bamaktana. D'accord Donc dans une bamaktana, on est très limité, en fait, on n'offre que de shlamim ou olot. Ouais Tandis que dans une Bamagdola, on pouvait faire, bien sûr, les Shlamim Velot, et même aussi autre chose, qui sont les Psachim. Corban pesach. en fait, il faut inclure en fait, tous les Corbanot qui dépendent d'une période particulière, d'une date particulière, comme toutes les fêtes euh, juives. Par contre, on ne pouvait pas offrir dans les Bamot, les, même Bamagdola, même Bamaktana, les korban Khatat, Paré-Lamda Varchem tout ça, on les, les, les, les ne pouvait pas les offrir. D'accord On ne pouvait pas les offrir jusqu'à ce que le Bata était construit. Ils étaient sur, sur ces mêmes couronnes, c'est un peu la même situation que nous. On n'a plus de Bata Nidash, ils ne pouvaient pas le, offrir ces couronnes. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlachakolto. kolto Salah.